Bonjour, voici le, le dernier cours de ce voyage initiatique au sein de Pharo, et je vais conclure un petit peu euh, l'ensemble des cours. Donc ce qui est important de voir c'est que votre plus grand effort est fini. Vous avez appris euh, tous les concepts essentiels de Pharo. il n'y en a pas d'autres en fait. Bon, je pense qu'on a tout couvert, il reste des petits points qui sont plus des points de génie logiciel, comme comment exprimer des dépendances entre packages ou de l'intégration continue, ça vous pouvez trouver ça sur le site Pharo, euh, sinon vous avez appris tout, pratiquement toutes les librairies noyaux, après il y en a d'autres hein, bien sûr, mais ça sera des extensions où vous allez de toute façon être dans le même niveau de complexité, euh, et c'est pas lié à Faro, ça sera plus lié à la bibliothèque que vous allez apprendre en elle-même. J'espère que maintenant vous êtes convaincu que Faro est un système immersif. Vous avez vu que vous pouvez interagir de manière constante avec les objets, en particulier en codant dans le debugger, j'espère que vous avez apprécié. Ce débugger, c'est vraiment un point clé de la productivité, donc euh, utilisez-le. Maintenant, ce qui est important, on ne l'a jamais vraiment mis en avant. Si vous êtes intéressé à faire du business avec Pharo et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Faro, c'est une communauté de personnes qui font du business de manière réelle. Alors Pharo évolue. Pharo, en fait, est un langage jeune. Euh, L'infrastructure est en amélioration constante comme le compilateur, les outils et des nouvelles librairies et la communauté aussi est en train de, de croître. Je voudrais vous montrer un petit peu la vision à moyen terme, c'est-à-dire quels sont les projets qui sont en train d'être développés et qui seront là d'ici une ou deux années. Euh, je ne vais pas aller dans les détails mais vous allez avoir une syntaxe de script, euh, un, meilleur module, un meilleur système de modules, euh, une meilleure intégration avec des systèmes de version, meilleure intégration avec des OS. Donc tout ce genre de toutes ces choses vont arriver dans une, un ou deux ans. Maintenant, Pharo, c'est pas simplement une petite équipe en France, c'est 70 contributeurs dans le monde entier qui commitent régulièrement et qui améliorent Pharo. De plus, la communauté travaille sur de nombreux projets. Il y en a, on ne sait même plus ce que c'est parce qu'il y en a trop. Mais le message, là, c'est que vous pouvez vraiment participer. Vous pouvez prendre un projet qui vous tient à cœur, participer avec d'autres personnes. C'est très enrichissant humainement, c'est enrichissant de manière technique et vous pouvez avoir un impact sur le système. Et en plus, c'est fun. Bon, J'espère que vous avez vraiment aimé ce voyage au sein de Pharo et que vous avez énormément appris et que ce Pharo vous aura permis de réfléchir aussi à la façon de programmer dans le futur. Sinon, vous avez vu, Faro, vous avez accès à tout, et c'est un système qui vous met en capacité de faire des choses que vous ne pourriez pas faire ailleurs. Oui, mais en fait, Faro c'est plus que ça. Faro, surtout, c'est fun, c'est élégant. En fait, c'est quelque chose de, de simple, de pur. En n'importe quoi, en fait, Faro, c'est juste génial pour les développeurs qui veulent programmer des vrais trucs. Et pour renseigner l'objet, il n'y a pas un mieux.